Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous Alors je m'appelle Brigitte Buisson, je suis la Directrice Générale de l'Institut. Une journée type c'est euh, difficile parce que ce sont des journées euh, bien complètes et denses, mais... Euh, Outre mes missions de directrice hein, de l'Institut, euh, mon objectif quotidiennement est déjà d'accompagner opérationnellement mes équipes en interne, hein, donc les 12, euh, 12 personnes qui travaillent au quotidien euh, avec moi et les 400 formateurs également euh, qui nous accompagnent chaque année. C'est de veiller à la satisfaction évidemment de nos stagiaires et ça c'est quand même... Mon objectif quotidien, c'est de m'assurer que tout se déroule bien dans la préparation et que les stagiaires ont accès à leur contenu, ont leur professeur au téléphone, leur responsable de formation, etc. Euh, évidemment, la qualité de nos préparations est un de mes, de mes suivis quotidiens. Hein. J'aime bien... L'idée de se remettre en question, d'évaluer de, de, ce qui est nécessaire ou pas nécessaire pour nos stagiaires. Et en particulier dans une année de, de, de réforme, on a travaillé de manière très assidue sur, sur la nécessité de mettre en place des, des préparations complémentaires, donc la qualité des préparations. Et en ce moment, je dirais que mon travail quotidien, c'est de mesurer les résultats de nos stagiaires pour m'assurer de leur, de leur admissibilité et bientôt de leur admission. J'en aurais plusieurs, mais si je devais en choisir deux, euh, fort propre, moi je dirais que historiquement, depuis que je, je travaille ici, c'est la bienveillance et l'exigence au quotidien. Eh bien pour les stagiaires, oui. Alors, un message important pour eux, c'est une année de préparation exigeante hein, pour eux qui nécessite euh, qu'ils aient toute leur énergie euh, parce que c est, c est, c est, le concours est exigeant. Donc, c'est de nous faire confiance, de faire confiance à Fort Prof. On est là depuis 25 ans. On a connu des réformes, des, des nouveaux formats de concours. On fait que ça et nous savons très bien faire. Donc en venant chez nous, vous, vous, vous, on va essayer de vous accompagner et on met toutes nos énergies, toutes nos énergies, tous en interne pour vous amener à obtenir ce concours. Donc faites-nous confiance et, et, et, et tout se passera très bien dans cette année de préparation. Vous aurez du soutien, vous aurez des contacts et surtout vous appartiendrez à une communauté importante chez Fort Prof.